Kingweed, présenter Arm STG. Et quoi d'autre M19. Ça me va. On a, on, a, on a le droit de prendre le gros couteau <rire> hein On a le droit de prendre le gros couteau <rire> J'aime bien comment il a dit. <rire> on a le droit de prendre le gros couteau. <rire> Présentez arme là Jawel, eh viens là viens là Présenter Présentez arme Deuxième arme Pas mal Bien basé Bon on a le droit à STG grenade C'est plutôt pas mal Ouais on a le on a droit de sortir du secteur Le secteur ah, c'est les escaliers ou Outés es, là où je suis en bas là Là où on est en bas là D'accord, on n'a pas le droit de dépasser alors. Ouais, voilà, et il y a des grenades juste à côté là, en bas là. Ah, na ah on a pas le droit de descendre des escaliers là Non, on pas le droit de descendre des escaliers. Comme ça on fait des petits, des petits défis rapides et intenses. Moi, ah ah oh, si vous voulez, laissez moi... Ah tu tu ouais, il y a que que que je que de je je combien, combien de oh Combien de coups de couteau là Pour les fumer Eh, je crois. Un seul Ouais. Pas oh ouais. mal. Eh hey mais vas-y je vais téléphoner un frissier fils de pute là c'est quoi ce délire Eh hey, je mets une vidéo à uploader mon gars il me dit quoi jamais vu ça hein 2825 minutes <rire> T'as la même connexion qu'Wartake <rire> C'est quoi ce délire ouais, je vais vite brocher la 4G là Ouais me ouais. <rire> débit. <rire> débit. Alors débit 100 mégas <rire> vidéo plus dans 3 minutes C'est hmm, plutôt pas mal Vas-y ouais C'est quoi ce délire Tu te rappelle avant, il y avait un bug ici C'était là ou là C'était là Tu t'en mettais un ici et un en haut Tu en haut là Et les zombies ils buguaient devant là, je sais plus où Mais Kenshin, ton PC vaut combien Ah allo Kenshin Je dirait qu'il a bugué Je dirait qu'il est parti le mexicain T'as quoi son PC C'est un bon PC qui a comme une lirique. Une t'as quoi j'ai un alienware, en c'est portable. Un alienware. Alien merde, un alien <rire> Alienware. Vas-y, Allez, allez, allez, allez. Allez, alienware voilà ouais. un alienware bon, <rire> euh, c'est bien quoi mon un allez, alienware Voilà. Ce, toi ton pc il est plutôt pas mal ou pas Et comment ça fait tu joues combien ton... ton pc Euh... 1700 1700 ouais. 1700 t'es sérieux Un pc portable hein Ouais ouais, ah ouais il... ça... il... T'as pas... pas une petite photo de ton pc ou une vidéo sur youtube d'un pc euh... ouais, ouais, de... euh, <rire> Je te mets bien hein, du pc que j'ai mais c'est mieux. Eh, mieux que tu passes par Capet ou quelqu'un qui te le confie hein. Mais honnêtement ouais, franchement il est... tu payes plus la marque que... Bah ouais, ah, bah moi j'ai pris mais un mais... Asus 1003 il est super ah, bien ah, mais bien. quand on m'a dit euh, enfin, avec 800 balles on la marque. Même hein. PC Comme une paire de chaussures tu payeras plus cher une paire de Nike qu'une merde sûr, quoi. Mais ça va tu peux tout tourner pendant ça non ouais, ouais, ouais. Il chauffes pas trop Vélo aussi il a une bonne PC. Ouais, Vélo il a un bon PC. Vélo il est bon en informatique. Ce qui vénère avec les mecs bons en informatique c'est que généralement ils te parlent en geek, tu sais. Non mais c'est facile, tu rentres dans le serveur, tu fais ci, ça, tranquille, après t'as ah ça. Non, vrai des tu, fois, tu... tu changes de carte de merde, tu mets une RAM en plus. Non mais bah. t'as combien de gigas de RAM Eh vas-y, vas-y. Après, c'est comme quand tu parles de zombies à un mec qui sait pas jouer aux zombies, pour toi c'est ah, facile. Chose, hein. ah, pareil. Oui, alors la fais une strat de ouais. Suzy d'Elefroid sur Titanic. Quand tu dis à ah, un mec, tu dis mes packs ou mes tours, tu vois, tu comprends pas. Des fourrailles Le Bélo il est bon en info Je savais pas du tout ça. Euh... Il est pas bon, ouais, ouais. Ouais. Ouais, mais il est pas non plus, tu vois. Bien, bien, quoi. Euh, il se débrouille quoi. Bah il est débrouillard, il est débrouillard ça on va dire. Mais après. Ah euh... bah c'est <rire> une grande qualité ça. Il cherche des trucs si c'est pas... <rire> si pas. Bah souvent il y en a oh, ils sont juste oui. pas. Il fait des recherches sur internet quoi. Bah Xpader, il y a réussi à configurer son truc. Et euh, pour Call of c'est ouais. pas. simple à configurer Oh là là ah ouais. ah ouais Toi t'as réussi à configurer euh, que toi avec la manette euh, ouais, 100% par, par, par, par contre, il par contre, y a un problème euh, qui euh, parce que moi aussi je, je, le, je le faisais à l'époque. C'est euh, ouais, tu le sais, pour t'accroupir. C'est ouais. ouais. ouais. euh, le bouton bah, le rouge là de droite. Ouais. Et, euh, et pour t'allonger, c'est aussi le même bouton. Donc, comment tu fais En fait, ah, sur le ben... tu peux configurer deux touches. Il ah, y, y, y a deux moyens en fait pour euh, régler ce, ce souci. Déjà il y a une commande euh, dans, dans le jeu qui est euh, et elle a pas de touche associée. Il faut que tu associes une touche avec le clavier, qui, mmh. qui est changement de position. Mmh. Donc en fait quand tu vas appuyer sur, sur, sur la touche ou sur le bouton après, et ben en fait euh, quand tu seras debout ça va te mettre accroupi, quand tu seras accroupi ça va te mettre à longer, et quand tu seras allongé, ça va te mettre à l'argent. Comme sur Call of Duty, Et sinon sur l'explorer, il y, y a moyen en fait d'associer de, euh, deux touches oh, oh, oh. Du clavier au même bouton de la manette. Pourquoi tu descends King On n'a pas le droit de descendre ma gueule. Mais après le souci c'est que pour faire la différence, parce que si jamais tu appuies sur un bouton et que ça fait les deux actions, ça croupir et s'allonger en même temps. Allez en bas à la fenêtre, moi je vais tourner hein, je suis le blanc. Donc, automatiquement tu vas t'accroupir et t'allonger. Mmh, Donc en non. fait il y, y a un truc sur Xpader qui permet de, de dire a... euh, en gros si tu appuies sur ce, sur ce bouton, -tout, et ben ça va faire euh, cette action. Et si jamais tu restes appuyé pendant. Euh une demi-seconde, un truc comme ça, tu choisis la durée en plus et ben à ce moment-là, euh, ça va faire une autre action Vas-y King de... là ça va te faire quoi une autre action en fait, tu peux régler les actions Putain, en fonction de si tu restes sur le bleu les gars d'accord et euh, c'est <coughs> pas évident, franchement faut franchement chercher sur euh, X-Pazard il est vachement compliqué oh. le logiciel, il faut savoir le prendre en ça va être la merde mon stress ça va quand on... Qu on... Quand tu joues avec un. Enfin, euh, euh, Warlock War, tu as déjà joué sur, sur console Ouais, ouais, c'est la même chose, genre. franchement. C'est la même chose, à, y a pas de différence, tu à sens pas, à... pas. exactement la même chose. À part, peut-être, que. Euh, avec la manette, c'est légèrement moins précis marrant. sur PC que sur console. Ouais, y a pas de l'aide à la visée, non Ouais, voilà, c'est surtout ça. Allez. Bah, vas-y Oh sites... putain, il est dans la merde putain mais non il a des singes mais vas-y là mais casse toi du coin qu'est ce que tu fous là là le verre là ouais, il doit pas être et pas, à part là, les deux voilà. manettes de mort là bas les couilles putain serpille ouais, je sais pas si c'est entendu Carrie mais je t'ai mis à photo <rire> de mon pc du banque sur le même merci bien les gars les gars on descend tous en bas on descend, descend on descend tous en bas les gars venez venez Ah, je te fait marquer comme une merde. Ah, ah, ah, ah. Et ton pied. Putain. Oh, devant mes yeux. <rire> oh, c'est bon. vas-y mecs, un petit de ah, bon, bon, On Mec eh, t'es pas chez pas le pas voisin mourir, là moi. Ah c'est dur hein d'être bon On t'entend pas mec On t'entend toujours pas On entend qu'elles sont mentirées Il est là ou pas bah, Allo Oh la la Oh la la Attends Eh hey, j'ai une araignée là Qui est devant moi là une vraie fille Oh c'est la merde là t es, t es... Mais t'es malade quoi si ça ça monte dans mon lit pendant que je dors Mais t'es un gros baiser la vie de ma merde Allo Je, je suis désolé je suis désolé je sais qu'ici normalement on doit pas tuer les araignées Mais je l'aurais jeté dehors mais là je peux pas là Elle est trop grosse pour que je la laisse se promener dans mon appart et se cacher sous mon pc Et venir dans ma ans, bouche pendant que je dors Vous savez que par les araignées ça rentre dans votre bouche pendant que vous dormez ouais. de, deux en en dégueulasse. Moyenne par dégueulasse Deux en moyenne par an c'est incroyable <rire> bah, c'est bon hein deux comme de... <rire> de de protéines. T'es dégueulasse. <rire> Putain, Comment on dit insectivore sect... Je sais plus c'est quoi. Ouais, ouais c'est ça. Je prends des balles, les mecs. Il y a une bombe là. Je vais essayer de ramper, serpiller Et tenez, tenez, tenez. à où partielle. Ouais, tenez, comme des, comme des, quoi, des quoi, soldats. C'est bon. Dans 100 grammes de cricket, t'as autant de protéines que dans un kilo de viande. Quoi Dans 100 grammes de cricket, t'as autant de protéines que. Dans un kilo de <rire> Ouais, tu crois que maintenant on va bouffer du cricket Ouais, c'est ce que. Je te jure, les industriels, ils voulaient qu'on fasse ça parce que c'est moi qui Ouais, je crois que me mon bon gros step là. Casse-toi avec le cricket de merde. Ouais, mais y'en a plein. Pour eux, ce serait vachement bon. Mais produire des crickets que. Tu l'as fait de goût, Forrest Bah vas-y. Bien joué, King. Bien joué, la cover là-bas. T'as failli crever, t'as couvert. Vas-y, moi maintenant je vais faire que de courir. C'est pour ces deux. Fais gaffe. Ah ouais, faites gaffe. Fais gaffe. gaffe. mais gaffe. Fais là là gaffe. Fais gaffe. Fais gaffe. là. gaffe. mais de arrêter de tirer si ouais. mer c'est un peu chuter les singes par quoi <rire> non ouais c'est un peu chuter les singes je trouve quand même tu meurs c'est fini non non alors vraiment les, les manches elles sont gérables comme ça parce que là en vrai t'as 10 rampants en moyenne t'as 4-5 zombies à paquer on les défonce en, en constant on peut faire 15-16 après on va se faire défoncer on va se faire rouler dessus <rire> Il va y avoir les chiens après. Ah ouais, euh, elle mange des chiens, j'avoue, on va se faire rouler de dessus aussi. On regarde tous au fond, mon gars. Ah, en fait, euh, j'avoue, il veut pas mourir. Ce mec, il serpille pas quoi. Je crois ouais, il reste à couvert, il est malin tout à l'heure, il se mouille pas trop. Hein. Ouais. J'ai une dignité à défendre, s'il vous plaît, d'accord Moi je l'ai pas abandonné depuis longtemps, tu peux t'en faire autant. Il assure plus la partie, on va dire. Voilà. regarde, La vidéo va sortir demain Ça, c'est trop, par contre, les rampants devant, là, c'est pas bon. Ça fait des rampants, bas, si vous voulez, mais pas devant. Eh, pourquoi il y en a pas un Tu sais qu'il a 20 000 là. Oh, excusez. Oh là, je suis tombé, sa mère. Je vais mourir sûrement. Ah non, c'est bon. Elle hey, la folie là, la mer là, c'est chez qui là, la Méditerranée là. Ouais. La vidéo va s'intituler comment va réanimer la ZP, voilà. Ouais. <rire> ouais. Comment faire des strafe le long du STG ouais, plutôt. Ouais. T'as vu, vu, comment il est concentré. <rire> euh, vous, depuis... Pour vous c'est c'est bon. Hein. Tu sais que depuis tout à l'heure je fais que d'enseigner des strafe là. Il <rire> s'est entraîné. Quoi. Bah, par contre là les rampants c'est pas très très gentil ça. Voilà c'est le l'Eneris <rire> Putain d'enfoir Eh vas-y moi je me casse en bas en vous voulez faire les salauds Moi je fais le salaud pire que ça <rire> Avec vos putain de rampant de mort là <rire> <rire> Je carburé en là aussi <rire> Poussez vous Comme des gros trises. <rire> oh là là le blanc il serpique, Cache cousin. Aïe aïe aïe on a un joueur en moins, on a un joueur en moins. Eh moi je vais reprendre le dessus devant, c'est mort. Attendez. Ah, c'est bon, là. Oh putain je réanime tout le monde, je réanime tout le monde, regardez ça Oh là là là là, là 48, Putain c'est magnifique normalement vous devrez tous être en train de me remercier de m'embrasser les pieds. Là. Oh, oh là là là là. vous faire plaisir, <t> C'est pour ça que On te <rire> laisse nous gagner une. Oh. Moi, je vais pas ici. Je vais pas ici, je me casse de là Sans pression, sans pression, je suis serpillère sans pression dans le plus grand des calmes. Oh là là, folie poly strap -dien. Merci bien là, Regardez c'est moi qui fais tout le travail, regardez C'est moi qui ai tout le monde là, qu'est-ce que vous faites ici là Putain c'est incroyable Eh oh C'est plutôt pas mal On va voir les chiens là non On les a eu quand Bien joué à vous la WZP W Pourquoi W Non mais c'est pas de dire Tout au chauffant ouais. les gars, moins dans ta basse. Oh. Hey, tu fais quoi en haut là Eh <rire> hey, vas-y, eh hey, vas-y suis... Putain, j'étais rouge A droite, à droite, à droite, je sais pas c'est qui là à gauche, y'en a un Oh, chaud Eh, hey, dans, dans, dans le couloir, on va crever là, tous les chiens vont venir et on va se reculer. Oh, vous avez le couteau Ouais. Oh, vous êtes bien. <rire> Il bug les chiens Oh là là, oh là là, folie chien c'est quoi ça? En fait, c'est qui qui stream? Moi. Alors, They stream to night, you have to get uh, in the feeling really night. Oh mm. Vous avez vu que là y'a une... y a une, une oh En plus, hein. c'était Dibir Attention sur la fenêtre. Bon, j'annonce, hein, on va certainement euh, serpiller euh, dans cette manche. Donc, ce fut un plaisir euh, de, euh, de serpiller à vos côtés. Pour ça. <rire> oh. Pour Sparte Tu sais c'est qui c'est Drazia Il m'a dit ouais je viens de voir 300 pour la première fois. Ouais. Oh là là Je suis désolé. <rire> ah ouais il y a du singe. C'est vrai j'avais oublié ça. Tant que l'autre il a des singes on n'est pas mort. <rire> c'est plutôt pas mal. Oh, putain. Ah vas-y ah vas-y quoi vous roulage dessus <rire> Check <rire> Neris l'autre il, se... il est en train de radou Oh là là c'est la folie mec c'est la folie c'est la folie Neris, il est mort c'est la folie moi je dis ça si tu veux qu'on se casse parce que sinon ah, c'est pas possible ton truc! Oh oh, eh hey, folie pourquoi? Oh, eh, hey, hey, eh! Hey Qu'est-ce qui se passe? <rire> il a lutté de tâche dedans! Pour, pour, pourquoi? Mais pourquoi, Zekiri, il s'en est sorti? Parce que c'est un escroc, tu crois quoi? Mais c'est fini là! Pourquoi il s'en est sorti? Ah écoute, il est parti! Il est en train là. de tourner là? Oh, ouais, il est parti là! Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je suis mort! Oh non Apparemment les nazis ça déteste <rire> plus les roues que les... <rire> les nazis c'est mes <rire> copains Allez on te laisse la distance Zachary C'était plutôt pas mal ah, ah, ouais, ouais.